de les torturer, de les tuer, récupérer, la... récupérer de la viande humaine et la manger. Enfin moi en tout cas, je la mange. Hein. On arrive là. Je vous vois, je vous vois. Oh, je m'ai là bas. Je fais ouais ouais ouais trop... trop fou ce con. Ouais il n'y a plus que lui là ouais Mais Oui ouais Ah putain ouais L'autre, il est mort. Le mec il est assis oh, bon en mode. Bonjour, bonjour. C'est bon tout bon à bon fait bon. normal. Ah, vous avez idée, merci merci. merci on moi si on, on peut ou pas Oui oui vas-y oui vas Ah il sait pas ce qu'il va lui attendre mon petit, si tu savais. Quelqu'un quelqu a besoin d'un cadeau à Non ça va. Peut-être lui. Ah, euh, ah, là, ça c'est la merde. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien de terminé là-dedans Non, non, non, je, non, vois, non, je suis sûr, sûr, non, non, je suis sûr, je je suis sûr. Tu sais ce qu'on va faire On va le faire <rire> <Tu> sauter. <rire> en on va Attends, on va le faire sauter de là-haut. Par ah ouais, contre on, peu peu peu on peut. À part de l'eau la la de la c'est un peu coupille, je vois pas ce qu'il va mettre dedans. Par contre je vous conseille de vous compter qu'elle est là parce que. Il y a des gens pas très sympas dans les parages Ah vous inquiétez pas, moi j'ai l'habitude Ouais mais mais venez, on va plutôt rentrer dans cette factory On sera un peu plus en sécurité qu'au milieu de la route et puis à mon avis. Votre peur, monsieur, vous êtes sûr que vous êtes le sain là avec toutes ces armes là, c'est tout fait hein. Ah bon en même temps tu ah, bon le fasses comment pour je pas survivre, survivre hein. J'ai pas d'armes. On, on va refaire un, un petit feu, un feu, de feu de camp. Non mais pas là, là-dedans, là-haut, comme ça on le fait sauter. User joined ouais. le channel. Euh. channel. Venez venez. venez, venez. Eh mais fais gaffe hein, que ce soit pas un guet-apens. T'inquiète, t'inquiète, moi je suis un pro, il a pas de problème. Il fera pas grand-chose. Ah mais viens, t'inquiète pas. Je suis tout seul parce je rends juste service aux gens, vous inquiétez pas. Non mais je te préviens de toute, toute façon. Seule, ouais, Oh putain, ta gueule, c'est l'air, ah, ce qu'il y a, attends. Attends, je passe en premier. Si je te dis cours, tu cours. Ok. Ah, j'ai trouvé un marteau pour lui casser euh, le bras. Ah, oh, ça, y a personne. Ah, merde mon marteau. Y a personne, ça va. La vue est belle, bon, le on venir, venir. venir. Ah, c'est bon, il y a personne. Non, y a personne là-haut. Oh là en train est de t'amener. Non mais y a personne. C'est quand, quand tu montes, quand tu montes, tu peux voir à travers le mur. Ouais, mais c est sur des collines tout ça. Il y a des bonnes pommes. Non ah, mais on va, reste, on va rester oh. dedans de toute façon, ok Profitez-en, y a des bonnes pommes. là-haut. On Je vais non. tout non. manger si vous venez pas. N Inquiète pas, je te protège. Ah oui, on, on arrive. <rire> <rire> Vas-y, <rire> Vas passe est euh, euh, Si jamais t'entends. Viens, ah, oh viens, viens, si jamais il Non, en, en... Attendez, je vais, je vais aux toilettes les, les copains. Il se barre. Il se barre. Ah oh, le fils de pute. Vois pas. Il est là. Vous êtes. Ah, oh, Qu'est-ce qu'il se passe <rire> Il est là Là, ah, tu vois pas oh, oh. Qu'est-ce qu'il qu fait oh, Qu'est-ce qu'il oh, fait oh, T'es en train de chier oh, quoi <rire> Vous êtes obligé de regarder là le je... coupe À cause de l'eau, je crois. Eh <rire> <rire> <rire> <rire> vous êtes sûr que vous êtes médecin je sais j'ai je sais. Ouais, oh! <rires> bon viens, viens, viens j'ai des médicaments sur moi, ça me fait super. Ah, je viens, j'ai un peu de temps en Tu viens de me faire monter personne et les C'est un peu énervant, je te énervant. Énorme, ça, ça, changé, ça fait le de l'année. Et avec les médicaments que je m'ai t'inquiète pas, tu aurais une belle barre comme la mienne. Vas-y, viens, viens. Ah, t'inquiète. Tu t'as attends, tu t'appelles comment Moi, moi Ouais. Du color. Color. Euh, ok bon bah je te, je permets, te permets pas, bon permets bon, ouais. pas. Ouais ouais, bah, écoute, mmh. ah, merci de votre accueil monsieur. Hein. Oh, pas de problème, pas de problème. Attends, regarde, euh, euh, mais, gros, est-ce que tu peux partir vite fait, juste pour que je l'attache Par, par, par, par. Il euh, y, y en euh, a plusieurs y a la, si y a tu peu. veux, n'hésite pas. Hein, ah pas, je suis pas, en train hein. de voir là. Ah oh, c'est belle vue en train de regarder Le les collines. Tubo, ah, une belle vie, je pense. Ah, t'as plein ah, je rentrerai, on, on sait plein, jamais, on sait jamais. On peur, on Fais gaffe, tombe pas Mais viens, viens, viens, viens, viens. tomber, viens, Fais pas, tomber, de pas de bêtises. Tiens, il reste encore une pomme, si tu veux. Fais vite avant que ah, euh, l'autre il a la manche. Parce que... Parce que... On sait jamais, il pourrait très bien la manger. pas, les avez où Ah J'ai rien fait est-ce qu'elle était bonne la bouteille Est-ce qu'elle était bonne Est-ce qu'elle était bonne Billy, le psychopathe Elle était bonne, elle était bonne La petite bouteille d'eau, T'es pas content parce que je t'offre de l'eau Hein Hein le tu c'est qui Billy, Billy, comme ça on aime pas les bouteilles d'eau On t'aime des bouteilles d'eau, t'aimes pas c'est c'est juste que... Non, c'est une autre bouteille d'eau. Euh, attendez, je connais un copain, euh, il a de bons organes. Moi, ils sont périmés. Ah, c'est pas grave, ah, pas grave. regarde, j'ai un regarde très joli, un outil, très très outil, joli sur outil sur moi, je compris. Comment il s'appelle ton, hein, ton copain Ah, euh, mon copain, Ah, si euh... Ah, ah, Pas <rire> Pourquoi t'es en encore habillé Je suis désolé, je voulais pas Assis toi <rire> Attends, attends, mec, fais gaffe, fais gaffe, parce que c'est... L'autre n'est Et où les où, le magot euh, Ça vous dit qu'on aille voir... Euh, euh... NON Ah, bon, T'étais ah, en communication avec tes amis, c'est ça non, pas <rire> non, non. J'aime le... pas, pas, pas les menteurs Je suis <rire> <J 'ai> désolé. <rire> où sont tes amis tes amis euh... Bah, en fait, euh, j'ai un ami qui s'appelle Jérémy, et euh, en fait, on a un ensemble au collège. Ouais, ouais. en Tais-toi, ne parle, toi, toi, pas de... De... Tais, de... Tais, tais toi ne parle toi ne parle toi ne toi ne toi ne parle pas plus. Écoute, moi bien, si tu veux sortir d'ici vivant, t'as pas intérêt à ce qu'on se fasse descendre. Si mon ami meurt, je te colle une balle dans la gueule, t'as compris Là, je viens d'entendre ton pote, là, je viens d'entendre ton ami, alors ton ami, il est intérêt à présenter sans armes s'il veut négocier. Dis-lui quand tu, tu vas au, au coin, au coin, au coin D'accord Et là tu te demandes pourquoi t'entends ma voix ma voix Hein Hein Qu Qu'est-ce que tu fais ici Dis-leur bien, si jamais... Oh putain ah Couche toi couche toi s'il vous plaît tes amis nous tirent dessus Billy Non c'est pas mes amis <rire> le prenais. Ne tue pas, ne tue pas Encore un tir de leur part et Un Billy Un Billy Tu veux mourir, tu ici, veux mourir maintenant ici maintenant ton non Eh toi petit con là moi, il vous plaît, rien fait ta, gueule, ta gueule, ta gueule Mais qui couleur Eh toi là espèce de petit con là qui nous tire dessus Tu vas prendre les fesses toi aussi ah non c'est un Z pas Attends je sais pas parce que je passe devant T'as 10 secondes, 10 secondes, de vie, signe de vie, pote 10 10 9 9 5 8 7 7 10 10 5 5 4 4 3 pas 10 10 3 3 2, 10 le mec il est malade, il, il va mourir devant nous gros, il va clamser, je vais ai fait bord de l'essence et. Je l'ai infecté avec un kit de couture. Écoute-nous camarade Oh merde tu es en déshydratation. en quoi En déshydratation. Putain en plus il a mangé toutes les pommes. T'as mangé toutes mes pommes. t'a amusé de manger toutes, amusé toutes mes pommes. Toutes mes pommes. Vous, bon j'ai pas le choix, faut que je sorte que si mon ami meurt je te tue aussitôt ah oh, mais il chiale comme un bâtard oh, pas, pas, pas, pas, <�é> où sont je sais tes amis Billy Un Lily <'ai pas> <possus> ouais. en euh... Non. Lily Lily Lily Lily tu vas te lever tu vas te lever non mais laisse le il va vas va, va aller et tu, et tu vas avancer malais malais peu Et, et ah, si tu dépasses si la, la porte, c'est une balle une balle. On va voir si c'est pas copain. Allez allez. Viens voilà plus, plus, tu bouges plus bouge plus. bouge plus bouge ah, <rire> plus. Oh, oh tu m'as pas tué. Mais si on est tous les deux morts. Il monté l'échelle ou pas? De quoi? Comment on est mort, coup de chêne Je sais pas. Est-ce que tu regardais l'échelle Non. Ah ben il est monté par derrière, alors j'ai l'échelle. Mais moi, j'ai vu la balle traverser le mur. <rire> le mec, il va pas survivre, de toute façon, on s'en va de fouille. Rof, <rire> oh, plus chargeur. Ah, tu veux faire quoi contre ça euh... Le mec, il était en bas, on savait très bien qu'il était là, il parlait pas. Euh... Chut, on faisait exprès. Coucou <rire> Oh Euh, coup Oh pas Tais-toi, tais-toi toi, salotage tais -toi, toi, tais -toi, toi, de merde, ferme ta gueule Eh non, tu vas te calmer toi, petit con Attends... Petit con, Mais moi Eh ouais. Grand con, de... c'est mieux, c'est plus attribué Attends... Arrête de faire le Mario, toi J'ai le marge de tes t'es pas mon père Le mec, il fait la voix de Silver Sur Stallone T'es ton pote, vous allez crever je te je mets pas la tête C'est votre pote ou quoi, l'otage, là Ouais, c'est mon pote Ouais c'est mon pote Donc, je une balle à la tête Si tu veux <rire> non, non, non, non, Ok <rire> <rire> non Ouais j'utilise les deux Et du coup euh, bah voilà <truits> Je pourrais venir après mais jusqu'à vous, il y a trop de. Bats toi comme un homme Laisse-moi prendre le masque User joined your channel Ouais. Le voilà. ouais, Black à ta place, je resterai Chut. pas ici. Ok à l'entendre. Non mais parce que ça va être le z'bull. Pourquoi Oh non Restart ou pas lost Et là je suis sûr que je te rattrape Il est pas logique ce jeu ah, je te rattrape je te rattrape What the fuck Qu'est-ce que tu fais là avec mon oh! Non t'es pas mort ça va Si si je suis mort je suis mort Je te crois pas Ah t'as cru Vas-y, pourquoi tu m'as tapé toi Je sais pas tu m'as soulevé. Pourquoi je suis Attends, ça. je vais te compresser. De quoi je suis en même en même temps Ce jeu n'a a aucun sens mec. Pourquoi qu'est-ce qu'il se passe Mais ton corps il s'en va. Il s'en va où Je sais <rire> pas, il part C'est toi là Non. Il y a un autre stuff. Salut Hello Hey Hello Hello Comment ils vont les routiers Eh hey, hey, toi comment tu vas Ça va pas attends, où comme hein. ça. Bah je vous laisse faire vos affaires hein Bah attends mais bah là, non, on, on a les allait dans le... Oh passe-moi ton gun, passe-moi ton gun. passe-moi ton gun ah, t'inquiète j'ai pas de soucis j'ai un peu le de temps Il t'attend où Il t'attend où Il m'attend près de, près de l'airfield donc Tiens je te le file, il est là, il est par terre récupère, récupère, récupère, récupère Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Il a à méfier Bouge pas, bouge pas A terre, mets-toi à terre tu crois pas trop Je à ton histoire. bouge toi, -toi. Monote-le, monote-le, monote-le. Vas-y, mets-moi des petites jupes sur les têtes. Aaaah, ah j'aime ça, ah, j'aime ça, Écoute, j'aime <rire> beaucoup jouer au baseball. Au baseball. Vas-y, éclate-toi les jambes. Je sais qu'en vrai, Je sais qu'en que tu... Parce qu'on respawn plus, près de, plus, près, de plus de près de chez toi, euh... mais moi, pas dans mon moi intérêt, Moi, c'est pas dans mon intérêt, tu vois. Donc on va, oui, faire, quelque on va quelque chose. faire quelque chose. Euh, voilà exactement. Ouais, voilà, tu exactement vois. Tu vois Donc attends. Donc, attends. Euh, on va faire quelque chose de très simple. Euh, de très tu, simple. Vas tu vas te tourner. Tourner. de toi. autant de toi. Bah avancer, avancer. Voilà. Voilà. Attends t'avances. Oh. Attends t'avances. Une, Une deux. Une deux. Voilà. voilà. Je, te <rire> Je te dirai stop. Je te dirai stop. t'inquiète pas. t'inquiète pas. pas. C'est ça. As-tu sois tu soif Non. Bah, bah euh, ça se refuse pas quand même pas quand même c'est un autre invité non non je suis ce fait que tu me feras pas <rire> garder c'est mort ah ouais ah ouais <rire> qu'on va voir qu'on va voir puis le boire de l'essence tu aimes l'essence moi je carbure à moi, je carbure à ça en ce moment ah fait oui, tiens bois merde <rire> t'es en train de la brûler non <rire> va te faire vomir il presto je vais m'occuper de lui vas-y vas-y va te faire vomir là Comment il t'a mis une patate le mec hey, yeah, yeah, yeah. Non mais je cherche pas je les démeute Pourquoi tu m'as frappé Il oh, m'a frappé. frappé Qui là, qui là mais, mais le canon, mais, mais, mais le canon Tiens prends du pite. Pss, <rire> <Ouais>, faut pas, <rire> rendre, faut pas dromis, faire. Dromis. Frère Jacques frère Jacques Dormez vous, dormez vous, dormez -vous. Sonnez ma sonnez, matine, sonnez, sonnez Ding ding, dong dong Après 10 ans qu'il réveille, 3 réveille, je ching, ah ouais. ça fait 10 ans ça que vous êtes dans le coma Comment on va pas pompé Deux, deux, T'as des balles ton pompe là Ouais les décroche De quoi eh. Et... Non le retape pas, le retape pas, ça va. Arrête de marcher. Bien. Faut ouais, rater des jambes. Ah avec ce qu'on style de visée là. Ouais. Attends, attends, attends, attends, attends. Attends, attends, laisse-moi lui péter les jambes. Ah. Ah On a trouvé une façon de te stopper. Merde. Presse-le, presse-le. regarde, il va mourir, regarde, regarde, regarde. On presse le en attendant. Je vais lui poser le fusil, tiens, on va faire un truc. Mais il y a des balles dedans Non. Si il tente de sortir, mec, que je lui mets un coup de hache dans la gueule. Bah le tuer, gros. T'as vu, c'est quand toi qui tombe en tombe inconscient. D'abord, son pote, il va débarquer de je ne sais où, il va nous tuer. Écoute-moi, ne bouge pas, ne bouge pas. Si tu te lèves, tu prends un coup de hache. Il y a un fusil devant toi. Tu vas le récupérer, on va te laisser partir. Ok Si tu fais le moindre mouvement mouvements, tu te fais piocher. Ok, c'est bon. T'es pas con, il va regarder s'il y a des balles dedans et il a pris un marteau c'est marteau. c'est bon casse mais je arrête, vais arrête, mort, manger de la viande. Il est mort. Il est mort. C'est bon. Ah, on se casse. Vite, vite, attends, attends. attends, attends, attends. on attends, avec avec. <rire> se Tu sais que c'est tentant. Mais je peux pas le faire. <rire> Pourquoi t'as pris l'arme si c'est pour te suicider, gros, t'archicon, quoi? Pourquoi t'as pris l'arme pour faire ça?